Voici Julien. Julien est fan de musée. Il rêve d'un musée où on peut bouger autour des œuvres et pourquoi pas danser. Ou tout simplement s'allonger. Bref, vivre le musée avec les gestes, avec le corps. Pas simplement qu'avec les yeux. Ce qu'il n'aime pas du tout, en revanche, ce sont tous ces panneaux d'interdiction. Faites pas ci, faites pas ça, ne touchez pas, ne courez pas. Ça le contraint, ça le met mal à l'aise. Voici Marie. Marie est curieuse de tout, elle veut tout partager, ses découvertes, ses émotions. Mais au musée, elle n'a pas son mot à dire. Les descriptions sont toujours les mêmes. Elle, elle aimerait aussi donner son point de vue et le partager. Bref, dialoguer avec le musée, avec les autres, avec les autres visiteurs, avec ses amis, autour des œuvres. Julien a invité des amis à faire une flash mob dans un de ses musées préférés. Forcément, les gardiens n'ont pas été très ravis et c'est normal, ils n'étaient pas inclus dans la danse. Marie, elle travaille dans un musée. Elle est bien allée à des rencontres professionnelles pour partager son point de vue mais elle n'a pas trouvé que ça servait à grand chose, même que c'était plutôt assommant. Et c'est là qu'ils ont entendu parler de muséomix. Ils décident de passer à l'action. Julien y rencontre Maxime. Maxime est designer. Ensemble, ils imaginent comment on peut mixer un salon et un musée. Un endroit où on peut se reposer ou bouger comme on l'entend. Et c'est là qu'il fait connaissance avec notre mari. Toujours dans l'idée d'échanger, elle lui montre ce blog des Art jumpers qui lui plaît forcément beaucoup. De son côté, Marie découvre QRpedia grâce à deux Wikipédiens présents sur place. Grâce à ce système très simple, on peut facilement afficher les articles Wikipédia correspondant à une œuvre sur son mobile. Sans hésiter, elle rejoint un groupe de contributeurs pour avoir enfin des cartels vivants et riches de plusieurs points de vue. Au bout de trois jours intenses, Julien et Marie sont super contents. Ils ont rencontré des gens fantastiques et appris beaucoup de choses. Et surtout, ils ont découvert des nouvelles façons de collaborer que chacun dans son coin n'avait pas imaginé possible.